Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment combiner des, des commandes Linux entre elles, donc avec un opérateur qui s'appelle pipe, et euh, afin d'obtenir des résultats euh, compliqués avec plusieurs petites euh, commandes Linux. Alors on va prendre pour exemple, on va partir d'un exemple où j'utilise la commande ps-ef qui me permet d'avoir la liste de tous les processus qui s'exécutent sur, sur ma machine. Donc là ça, ça, ça me fournit cette liste là donc on a une ligne par, euh, par processus donc une ligne par programme qui est en train de, de s'exécuter euh, sur ma machine alors là la, la question qu'on va se poser donc c'est euh, combien j'ai de lignes euh, dans, dans, dans cette sortie là euh, qui, est, qui est à l'écran alors une première manière de faire c'est de dire bah, ce résultat là on va le déposer dans un fichier par exemple qu'on va appeler resu.txt et ensuite on, donc, euh, j'ai déposé ça dans un fichier. Hein. Donc tout, tout ce que j'avais ici a été déposé dans le fichier. Hein. Alors, par exemple, on va regarder ce qu'il y a dans avec un cat. On peut regarder ce qu'il y a dans le fichier résultat Donc on, on retrouve bien euh, toutes les toutes les informations. Alors après, on a une commande, euh, on a une autre commande, donc, qui nous permet de compter les lignes. Donc c'est cette commande là qu'on va qu'on va utiliser. Hein. Donc cette commande s'appelle wc. Donc on fait wc-l et on nomme, euh, on nomme le fichier. Donc là, on nous dit qu'il y a 75 lignes dans le fichier euh, reçu. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, bah, voilà, j'ai commencé par faire euh, deux, euh, deux commandes, hein. j'ai commencé par faire mon PS, j'ai mis, mon résultat dans, mis mes, le résultat obtenu dans Résu.txt, et après, avec WC-L, j'ai compté le nombre de lignes. Donc là, l'idée, c'est de dire, bah, ces informations-là qui sont produites par PS, Plutôt que de les mettre dans un fichier, on va les envoyer directement à une commande qui s'appelle wc-l et qui va me donner euh, mon résultat. Donc Pour faire ça, on utilise euh, donc le pipe et là, on va écrire un wc-l. Donc, on obtient notre résultat. Alors, ce résultat, on a 75 de 76, on va, on va regarder un peu euh, pourquoi. Alors ce qu'il faut comprendre là c'est que WC-L a deux modes de fonctionnement soit WC-L travaille sur un fichier donc on va lire dans un fichier des informations compter le nombre de lignes et nous donner le résultat ou alors peut aussi travailler sur ce qu'on appelle l'entrée standard donc les informations qu'elle reçoit alors là euh, donc voilà, on a, le, on, a, on a notre nombre de processus et, et on compte combien, euh, combien on en a donc on a, on a bien combiné ces deux commandes l'une avec l'autre alors on va aller un petit peu plus loin on va utiliser une autre, une autre commande donc qui s'appelle la commande grep pour rechercher des informations. Alors, ce qu'on va se donner comme, comme petit comme petite challenge, on va rechercher les informations d'utilisateurs actuel Donc, utilisateurs actuel ou am C'est Bobby. Donc, on va dire voilà, on fait un, un ps-ef. Et l'idée, c'est que dans toute cette liste-là, on va chercher les lignes où il y, y a Bobby. Alors, comme tout à l'heure, on pourrait euh, on pourrait mettre ça dans, dans un fichier euh, intermédiaire, hein, comme ça, faire, euh, avec un résumé. Mais là, on va dire non, on va passer ça directement à grep. Et grep, il me permet d'extraire des informations. Donc, on va dire, voilà, donne-moi toutes les lignes où il y a euh, Bobby. Donc là, on voit, donc euh, quand on fait notre PS, euh, dans tous les processus, et eh ben euh, il y a un certain nombre de lignes où Bobby est là. Donc là, il est propriétaire. Ici il est concerné par euh, voilà on, il apparaît aussi ici Bobby et donc on a une, 2 3 4 5 6 7 lignes où il, y a, où il y a Bobby donc on a fait on a encore utilisé un pipe à nouveau hein, pour euh, depuis une commande donc ps-ef on passe les informations à grep qui va travailler dessus en hein, retenant que les lignes où il y a Bobby. Alors ce mécanisme de pipe il est très puissant parce qu'on peut continuer à, euh, à enchaîner les, les commandes. On sait compter le nombre de lignes avec WC-L. Ben là, on va faire un pipe. Et on va dire, et là, je compte le nombre de lignes que j'obtiens dans mon résultat. Donc j'ai PS-EF, GrabBobby qui me donne ça. Et ça, on va dire maintenant, on compte les lignes avec WC-L. Alors ici, il y a une petite différence entre les deux en termes de nombre de lignes. Parce qu'ici, ça nous dit qu'il y a 8 lignes. Alors pourquoi 8 lignes Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Donc il y en a une de plus. Alors pourquoi Parce que quand, euh, quand on exécute cette commande-là, on, on, on démarre, donc il y a un premier processus qui exécute euh, ps, un autre qui exécute grep, un autre qui exécute wc-l. Donc il y a, voilà, vous voyez ici, on a ps-ef et grep bobby Ça veut dire que quand on, on regarde la liste des processus, bah plus on fait euh, de, de pipe, plus on a de nombre de processus dans cette, dans cette liste-là. Ça c'est pas gênant, c'était pour l'exemple. Donc ici, on a quand même réussi à combiner, ça c'est assez fort, le résultat d'un PS-EF qu'on envoie à GreatBobby et ensuite qu'on envoie à WC-L. Et donc ça, on pourrait très bien continuer euh, derrière, rajouter encore un pipe, voilà, rajouter encore un pipe, mettre une autre commande, et ainsi de suite. Donc c'est un mécanisme qui est vraiment très intéressant parce qu'il euh, nous permet euh, d'avoir des résultats assez avancés en utilisant des commandes très, très spécialisées qui font chacune leur euh, travail, mais euh, de manière euh, vraiment euh, performante. Écoutez, bah, sur ce, euh, je vous dis merci pour votre attention, euh, et à bientôt, au revoir.